Bonjour à tous, bienvenue au troisième jour de la conférence Open Apéreo 2021. Je suis Yann Dolphin, le directeur exécutif de la Fondation Apéreo. Je voudrais remercier nos sponsors, EDF, Blindside Network et Longsight, sans lesquels nous ne pourrions pas faire cette manifestation. Donc, euh, Sayed Choudhury est adjoint au doyen de l'université de Johns Hopkins. Il est responsable des euh, bureaux de gestion euh, des euh, programmes open source. Et, euh, c'est en gros l'interface universitaire entre l'université et la communauté open source. Si vous avez des commentaires à faire, des questions, utilisez le hashtag OpenApéro2021 sur Twitter. Vous pouvez également utiliser le chat de discussion, la fenêtre de discussion dans le pod. Ça y est, un grand merci d'intervenir. à toi la parole. Merci, Ian. Merci de me donner cette euh, opportunité de parler devant vous. Euh, je vais vous parler euh, des Programmes Office, des bureaux de gestion de programmes open source, notamment euh, à l'Université Johns Hopkins, mais également la façon dont ces euh, bureaux de euh, programmes open source sont euh, gérés, sont utilisés. Euh, je, c'est qu'il y a plusieurs intervenants plus tard aujourd'hui qui vont parler de cela. Vous connaissez probablement ces concepts. J'aimerais parler de différentes choses. Alors, euh, Ian a mentionné que ces bureaux de gestion de programmes open source sont des concepts qui ont été utilisés dans le secteur privé, qui sont de plus en plus utilisés dans les euh, universités. Souvent, les euh, sociétés de technologie, euh, Red Hat, Microsoft, euh, ont utilisé ce type d'organisation, mais également les compagnies aériennes. Donc, euh, Effectivement, tout type d'établissement, d'organisation utilise ce genre de structure pour gérer les moyens, gérer les ressources. Donc, on, on, on les trouve énormément dans les entreprises privées, mais encore une fois, de plus en plus dans les universités. Donc, il y a une longue histoire de ces OSPO, ces bureaux de gestion de programmes open source dans les universités. Nous avons énormément de ressources à l'université. Je dis souvent, puisque nous travaillons sur ces sujets depuis très longtemps, que les entreprises et les universités, les municipalités qui ont leurs directeurs de systèmes d'information, leurs organisations de systèmes d'information mettent en place leurs propres structures chacun avec leurs propres perspective dans l'université il nous faut réfléchir à la gestion des données des données des cours des données des étudiants en prenant en compte ces éléments en cœur nous déclinons ces bureaux ces euh, euh, ces structures en fonction des établissements euh, donc on a ce réseau qui s'appelle OSPO, plus, plus un réseau, en fait une communauté de bureaux, de gestion, de programmes open source qui fait réseau et qui a modélisé des activités dans différents contextes, les universités, les collectivités. Donc, nous... Donc, nous, énormément énormément d'activités. Nous avons créé une page web à l'université Job Hopkins. C'est cette page que vous avez ici. Vous aurez les liens si vous voulez y aller. Les parties prenantes extérieures ont accès à cette page. Et interagissent avec les acteurs, euh, donc euh, un certain nombre d'activités euh, prises en charge par euh, les euh, bureaux de programme, euh, notamment au sein de l'université euh, John Hopkins. Entre janvier et juin 2020, nous avons mis en place une nouvelle API. Euh, euh, J'ai... Euh, euh, je me suis rendu compte dans un de mes fonctions que euh, l'interprète euh, a beaucoup de mal parce que le son n'est pas très bon. J'en je, suis désolé. Donc, nous parlons euh, de gestion des objets de recherche. Euh, donc, cette, cette API traitant les logiciels comme un objet de recherche principale. L'idée est qu'il n'est pas simple pour une entité externe, une entreprise, une municipalité, une collectivité, de savoir... Euh, Comment naviguer au sein de l'université si on veut avoir des informations sur des logiciels Eh bien, le bureau de gestion des programmes, cette OSPO, est le premier point de contact. Donc, c'est le premier point de contact où les parties prenantes externes entrent en contact, essaient d'établir des partenariats, c'est par le bureau OSPO. Donc, il y a euh, un certain nombre de bonnes pratiques qui ont été élaborées, euh, qui permettent de décrire les modalités de coopération, de collaboration avec les collectivités avec lesquelles l'université travaille, qui euh, décrit le type de euh, collaboration hum, en, en matière de développement euh, logiciel. Et sachant que ces bureaux, OSPO, s'appuient sur les trois piliers de l'université, la recherche, l'enseignement et la traduction. La traduction de façon large, c'est-à-dire la façon dont les travaux de recherche universitaire sont exploités, sont utilisés en, en, dans le contexte universitaire et hors universitaire, dans le cadre de projets d'étudiants, dans le cadre de relations avec l'extérieur, de façon innovante pour générer de nouvelles formes d'impact social et de mobilité communautaire. Certaines des activités que nous avons réalisées via ce bureau de gestion de programme et que nous avons signé, sécurisé un compte d'entreprise github nous n'en avions pas avant, ça fait partie intégrante de ce que nous faisons pour construire un inventaire des logiciels open source au sein de l'université. C'est embarrassant de dire que nous n'avons pas un tel inventaire des logiciels open source. Donc, ça peut être un défi dans de nombreux établissements. Ce n'est pas trivial de pouvoir lister tous les logiciels open source utilisés et mis en place dans l'université. Nous travaillons avec une entreprise qui s'appelle Bitergia, qui est un acteur de la communauté open source pour élaborer cet inventaire des données et le décliner avec des fonctions de visualisation pour représenter visuellement l'inventaire via des tableaux de bord, des outils analytiques euh, avec euh, donc euh, des, euh, des indicateurs de mesure euh, pour euh, mesurer la santé de ces logiciels. Euh, nous euh, avons bénéficié euh, d'une subvention de la Fondation Sloan euh, pour euh, euh, contribuer à un fonds de contribution euh, libre euh, en, en, qui, qui permet de euh, promouvoir et de développer euh, des. Euh, projet en libre accès et en open source, donc c'est le fonds de contribution FOSS, f 2 s euh, qui, qui permet effectivement de... Euh, de, de financer les projets. Euh, donc C'est un euh, fonds euh, FO2S que nous mettons en œuvre au sein de l'université. Nous identifions les contributeurs, euh, nous identifions les récipiendaires de projets. Il y a quelques projets euh, dont je vais parler. Le projet LUTES avec euh, le système PASS, le système de dépôt et de submission de textes euh, en accès euh, public. Euh, et également l'Institut euh, de Open Source appliqué, Institute for Applied Open Source, euh, avec des activités comme les semestres de code pour les étudiants. Autre élément, euh, nous sommes devenus membres de la euh, fondation Eclipse, et c'est d'une importance particulière, nous en reparlerons dans cette conférence, mais c'est un signal au niveau de la communauté que, nous faisons partie de la communauté open source et il est essentiel de transmettre au sein de l'université qu'il y a cette communauté extérieure qui travaille et dont nous faisons partie pour effectivement faire tomber les silos qui sont souvent nombreux dans la communauté open source. Donc quelques mots sur l'UTES. L'UTES est une plateforme qui a été élaborée par la ville de Paris depuis de nombreuses années, qui est utilisée pour fournir des centaines de services numériques aux euh, citoyens parisiens, typiquement, euh, par exemple, une demande de permis, de permis de travaux, de permis de construire, la gestion d'amendes mais également des fonctions de budget participatif, par exemple 5% du budget de la ville de Paris est élaboré sur la base d'un budget participatif avec la contribution directe des Parisiens, c'est géré par l'UTES, donc je ne sais pas exactement quels sont les chiffres, mais c'est un montant significatif, une centaine de millions d'euros a été affecté dans le cadre de ce budget participatif avec des citoyens par parisiens qui indiquent leurs préférences, qui indiquent leurs choix. Nous travaillons avec l'équipe de LUTES à Paris et à West Baltimore, qui s'appelle le centre de quartier de Saint Francis, nous euh, pilotons euh, la plateforme Lutès dans euh, le quartier, ce quartier de West Baltimore. C'est un petit groupe très visionnaire, un centre communautaire qui, un, qui fonctionne comme un pôle de compétences, un pôle d'expertise numérique. Et ils utilisent Lutes pour des projets pilotes. Donc, et donc, ce, ce, ce quartier de West Baltimore utilise les plateformes, la, la plateforme de Lutes Donc, Ceci permet de signer des protocoles d'accord entre une université et une collectivité locale ou régionale un des éléments les plus intéressants que j'ai trouvé, est que les licences open, open source euh, apportées par l'UTES euh, sont euh, ce que nous utilisons. Nous ne signons pas de contrat ou d'accord, euh, nous, nous faisons référence à la licence qui est apportée par euh, l'utilisation de la plateforme l'UTES, donc c'est une façon innovante de collaboration, ça fait partie effectivement des, euh, de la euh, démarche open source apporté par la plateforme LUTES. Donc euh, ce système passe un système de soumission de texte euh, en accès public, est un système que nous avons élaboré en partenariat avec John Hawkins et MIT, euh, qui euh, permet euh, de... de euh, si par exemple je reçois une subvention euh, de l'Institut de santé américain, euh, je dois déposer un certain nombre d'articles dans un référentiel qui peuvent impliquer un éditeur. PAS vous permet de déposer ce type d'article lié à une subvention tout en euh, soumettant euh, cet article en parallèle aux, établis aux établissements impliqués. Donc, en fait, les documents partent dans différentes directions en même temps. Euh, donc euh, Et... Euh, il y a euh, une subvention de la Fondation des sciences américaines pour faire tourner ce euh, programme et euh, nous avons euh, effectivement une transmission multiple euh, simultanée des articles. Donc, c'est une plateforme qui permet de réduire la charge administrative pour les chercheurs dans les euh, recherches de financement et la gestion des euh, subventions. C'est une plateforme open source, ce qui est très, très, très important de dire ici, et que nous avons soumis une proposition euh, à euh, la Fondation Apéreo pour être un partenaire officiel. Euh, nous voulons que les, euh, les établissements euh, proches euh, utilisent ce euh, système euh, pour euh, envoyer un signal que nous travaillons avec les communautés, avec la communauté. Et je pense qu'un grand nombre de personnes de l'auditoire connaissent ce type d'outil, mais nous le faisons comme un établissement universitaire qui euh, travaille avec la communauté open source pour promouvoir les projets open source et mettre en place des euh, mécanismes de coopération, de collaboration. L'open source n'est pas seulement une question de code, c'est une question de technologie, c'est une question d'avoir les bonnes modalités de partenariat, d'avoir les bonnes modalités de collaboration, de coopération. L'interprète est désolé, mais le son n'est pas très bon, donc je fais ce que je peux, excusez-moi pour ça. Donc j'ai parlé de l'Institut euh, de euh, l'open source appliqué Institute for Applied Open Source euh, qui permet de capitaliser sur euh, les euh, projets de recherche, d'éducation, de traduction. Euh, cet institut a été lancé en partenariat euh, avec le partenariat pour la euh, science informatique américaine euh, euh, qui euh, a été lancé au sein de l'Université de John Hopkins. Nous avons réalisé un certain nombre d'activités euh, une série de webinaires euh, et de manifestations pour euh, euh, sensibiliser euh, euh, au, à, à l'open source et euh, faire comprendre au plus grand nombre euh, les euh, modalités de développement et d'utilisation des logiciels open source. Euh, une autre activité très importante, c'est ce qu'on appelle « semester of code » en anglais, euh, semestre de codage, ce sont des expériences immersives à destination des étudiants qui apprennent… Euh, tout un tas d'aspects de, de, de génie logiciel, en, en plus du développement logiciel, euh, ainsi que les aspects non techniques d'open source. On utilise euh, des euh, hackathons, euh, des euh, activités de, euh, de, de code qui rentrent dans les euh, modules universitaires des étudiants euh, et qui euh, servent de stage. Il y a eu un petit cours en janvier entre deux semestres. Euh, à animé par Steven Wally, euh, qui travaille chez Microsoft, très, très bien accueilli. Euh, Steven a des dizaines d'expériences en euh, génie logiciel, euh, 20 ans d'expérience en open source. Euh, il a utilisé les, les analogies de cuisine euh, lorsqu'on réfléchit à la cuisine qu'on fait pour la famille, pour soi, c'est très individuel lorsqu'on cuisine pour d'autres eh bien on fait les choses ensemble, on cuisine pour d'autres, on imagine donc ceci réalisé dans le cadre d'une famille euh, on euh, prépare le dîner pour d'autres, lorsqu'on fait des activités de traiteurs, là on fait de la cuisine pour un plus grand nombre avec une logistique et si vous cuisinez pour des milliers de personnes eh bien il faut monter à L'échelle, C'est ce type de métaphore qu'il utilise où on passe du, du programmeur individuel devant son ordinateur à la production de logiciels de taille industrielle euh, via le prisme de l'open source. Donc euh, en, à l'automne 2021, nous allons poursuivre ces activités de semestre de code qui va impliquer un certain nombre d'étudiants. Euh, pour euh, promouvoir les pratiques de génie euh, de développement logiciel avec des contributions concrètes sur des projets concrets, travaillant avec euh, des collectivités. Ce qu'on entend de nos étudiants, c'est j'ai besoin de plus de pratiques, j'ai besoin d'expériences concrètes. On entend également cela de, leur, de leurs employeurs. Euh, Microsoft, par exemple, j'en ai parlé. Euh, Microsoft nous dit, euh, il y a d'excellents diplômés, d'excellents étudiants, on les recrute, mais y, y, ils ont... Euh, d'excellentes compétences théoriques, mais on les utilise pour une application concrète de leurs compétences. Donc, on essaie de développer ça chez les étudiants dans le cadre des activités universitaires pour leur donner des compétences concrètes. Et cette affirmation qui est tout en bas, l'open source comme un verbe, pas seulement comme un nom, c'est-à-dire on décline activement l'open source, on le décline concrètement, pratiquement, sous tout un tas d'aspects. Euh, le produit n'est pas la seule chose qu'il nous faut développer lorsqu'on travaille sur open source, avec open source. Donc euh, différents projets euh, qui sont les projets euh, candidats pour cette activité de semestre de code. J'ai parlé de l'UTES, j'ai parlé euh, du système PASS. Euh, Semesterly c'est une plateforme qui a été élaborée par des étudiants de l'Université de Johns Hopkins. Euh, il n'est pas utilisé en dehors de l'établissement. C'est une plateforme qui est utilisée pour les plannings, pour le choix des cours par les euh, étudiants. Donc, c'est plutôt une gestion, une plateforme de gestion d'emploi du temps. Open Cravate, c'est un projet financé par l'Institut national de la santé américain qui implique tout un tas de chercheurs. Euh, c'est comme un App Store pour des outils biomédicaux et des logiciels. Euh, L'OHDSI, euh, euh, donc euh, euh, l'Observatoire des... Euh, Science de données sur la santé, des informations sur la santé. Et finalement, le United Nations Financial Crime Data Challenge, le challenge en termes de données criminelles et financières des Nations Unies. Donc, c'est un projet qui essaie d'utiliser l'open source pour combattre les crimes financiers, qui peut être un, un projet candidat. La raison pour laquelle je montre ces projets montre que effectivement ce sont les projets euh, qui peuvent être euh, euh, aidés, euh, soutenus euh, par euh, l'université, euh, qui peuvent être euh, in initiés par tout un tas d'acteurs. Donc l'idée est effectivement de s'exposer à des activités, des projets, des compétences. Euh, à un étudiant pourront dire euh, euh, je suis en deuxième année euh, euh, où c'est frustrant pour moi euh, de choisir mes euh, sujets où je ne sais pas exactement quel type de technologie j'aime bien utiliser ce type de plateforme ou alors une collectivité avec laquelle nous travaillons, euh, le West Baltimore par exemple. Euh, qui rencontrent des problématiques sociaux par exemple et qui aimerait les résoudre. Donc on peut voir que ce n'est pas seulement euh, du, euh, des projets euh, de euh, développement logiciel. Open source est utilisé dans de nombreux contextes, dans de nombreux rôles, dans de nombreuses fonctions et euh, vous pouvez euh, l'utiliser sous toutes ses formes euh, pour le projet. Euh, nous pouvons euh, vous aider euh, au processus d'intégration. Qu'est-ce que je veux dire par cela Eh bien, s'il y a un projet euh, euh, qui vous intéresse, il y a une courbe d'apprentissage qui est assez forte, il y a un, un, un, un gap de connaissances, un gap de pratique. Hum, donc, le projet vous donne une meilleure idée de ce dont vous avez besoin pour contribuer, pour aider les autres à contribuer, euh, aider les euh, étudiants à, à, à contribuer. Et, à, et nous, euh, générons, nous gérons les fixes euh, de euh, pods, tout un tas de choses, des choses importantes, mais qui n'ont pas forcément besoin des compétences technologiques. Euh, vous pouvez euh, euh, réparer, par exemple, une fonctionnalité sur une des plateformes. Hum. Voilà, euh, j'ai euh, quelques éléments, effectivement, à indiquer, des crédits, des remerciements euh, et des liens à partager avec vous. Euh, ça a été un effort collectif. Je représente l'équipe composée de nombreux acteurs. Je voudrais mentionner Jacob Green et Denise Cooper. Qui... Denise Cooper est très, très connu. Jacob Green. En fait, travaille chez IBM et collabore avec l'université John Hopkins. Vous avez les liens vers certains des projets dont je vous ai parlé. Je vous invite à, à regarder ce qui se fait sur le, OSPO, le réseau OSPO++. Il y a une communauté qui est en croissance, qui est très enthousiaste, très, très, très riche. Et je vous ai mentionné certaines des activités, certains des actes sur lesquels nous travaillons. Et voilà, je m'arrête ici. Et j'espère que nous aurons quelques, un petit peu de temps pour des questions. Si vous avez des choses à dire, des questions, n'hésitez pas en anglais ou en français. Merci, Saïd. Très belle intervention. Et j'ai été très frappé par cette activité sur le semester of code, l'intégration des sources, de l'open source dans les programmes. C'est tout à fait enthousiasmant. Il y a probablement des projets à qui se rapprocheront de vous et seront intéressés à, à travailler avec vous. Alors que nous attendons des questions, je comprends parfaitement pourquoi vous vous concentrez sur la visibilité des droits de propriété intellectuelle des universités auprès des parties tierces. Est-ce que vous envisagez une inversion de ce rôle Par exemple, l'achat de logiciels pour des établissements universitaires. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques mots à ce sujet Oui, très bonne question. La réponse courte, c'est oui. Il faut faire attention à la façon dont on approche cela, parce que fondamentalement, il y a plusieurs dimensions à prendre en compte. La première, c'est la gestion des risques. La deuxième, l'interprète n'a pas entendu, désolé. Euh, dans, donc, la euh, chaîne d'approvisionnement numérique euh, est, c'est une dimension qui m'est souvent rappelée par les acteurs des entreprises privées. Donc, en termes de chaîne d'approvisionnement numérique, l'interprète n'a pas entendu. Nous n'avons pas encore, pour le moment, des politiques en place ou des lignes directrices et des recommandations permettant à des services et départements d'utiliser open source en matière de gestion des droits de propriété intellectuelle de façon très concrète. Lorsqu'on fait de tels choix, nous ne disons pas aux enseignants hum, les choses de, de façon euh, auto autoritaire, de façon didactique. Nous assistons les gens, nous les, nous les aidons à se poser les bonnes questions et une des observations, lorsqu'on travaille sur la gestion des données, en plus des défis auxquels nous sommes confrontés avec la gestion des données dans les établissements universitaires, nous avons l'opportunité de réfléchir à cette gestion euh, et de la même façon que nous réfléchissons au développement des logiciels. Un des avantages que nous avons, et que nous avons beaucoup appris dans ce spectre des licences open source, du développement des logiciels open source. Il y a des bonnes pratiques, il y a des façons d'optimiser les achats, les approvisionnements des logiciels. Vous avez tout à fait raison. Euh, ce n'est pas seulement une question d'utiliser les logiciels qu'on a, euh, mais également de s'interroger à la façon dont on s'en procure d'autres. Il y a une question de Jean Holwig de Wisconsin. Est-ce que vous avez des astuces pour nous aider à créer un OSPO, un bureau de gestion de programmes open source dans notre propre université. C'est une bonne question. Le réseau OSPO++, c'est un bon endroit pour démarrer. Nous euh, n'avons pas toujours été très bons dans la visibilité que nous donnons au contenu, mais il y en a. Le réseau OSPO++, euh, encore une fois, il faut structurer nos ressources, mais il y a beaucoup de choses. Contactez-nous. Euh, la semaine prochaine euh, j'espère que vous euh, pourrez avoir accès à tous ces moyens et ces ressources parce que nous avons travaillé dessus euh, l'interprète n'entend pas, désolé nous créons des documents pour aider les acteurs à mettre en place un bureau de programme euh, open source euh, donc encore une fois ce réseau c'est le bon endroit pour démarrer je, je ne cesse de le dire, effectivement, il y a un protocole qui a été développé, qui a été élaboré, euh, permettant effectivement euh, à des acteurs euh, universitaires d'élaborer, de, de créer leur propre, propre bureau et, et qui décrit effectivement les modalités de collaboration. Donc encore une fois, ce réseau Espo++ est le bon endroit pour démarrer. Merci beaucoup Diane et assurez-vous que vous nous envoyez ces liens afin qu'on puisse les faire circuler dans la communauté opéréo et qu'on puisse les afficher sur le site web d'Yann Dolphin. Voilà, euh, ça a été une demi-heure très intéressante. Un grand merci de votre intervention, Saïd. Je vais maintenant passer à la session suivante. J'espère que vous allez tous rester avec nous, puisque nous allons passer quelques instants à célébrer, à reconnaître certains des bénévoles qui rendent la communauté apéro ce qu'elle est. Sur... Et, et, et voilà, quelques secondes pour changer le dispositif technique. Voilà. Ça, c'est un moment qu'on adore chaque année lorsqu'on reconnaît qu'on célèbre les Fellow Apéreo. Ce sont ceux qui sont actifs dans les différents secteurs et dimensions de la communauté Apéreo qui ont démontré une grande diversité, une grande créativité. Donc, accueillons aujourd'hui les Fellow Apéreo de cette année. Je ne vais pas lire dans le détail. Euh, les biographies de chacune de ces personnes. Vous les avez sur le site. Le premier fellow, c'est David Bauer de l'Université de Dayton. Vous le connaissez pour certains d'entre vous qui étaient actifs sur Sakai et sur Tsugi depuis très, très longtemps. Félicitations, David, et bienvenue à euh, la euh, bourse Apereo, euh, Maximiliano Lira del Canto, de l'Université de Cologne en Allemagne, qui est actif sur la communauté Opencast en tant que consultant développeur logiciel. Maximiliano, bienvenue euh, comme fellow Apereo. Euh, Olivier Gerbet d'HEC Montréal. Euh, Olivier est un des architectes d'Accorda. Euh, euh, Désolé, euh, nos excuses, Olivier. Euh, Big Blue Button convertit les slides en PDF. Mais, euh, Olivier, euh, nous avons un problème puisque la photo d'Olivier est, est de travers. Donc, euh, ceci n'a aucune importance. Olivier, un grand bravo. Et bravo, donc, euh, d'être un fellow et soutenu par la Fondation euh, Apereo. Et finalement, Niki Massaro-Kaufmann de l'Université Penn State. State, euh, qui travaille euh, sur les euh, ELMS, les nouveaux environnements d'apprentissage. Bienvenue et bravo, Nikki Massaro-Kaufman. Merci également à Anthony White de l'Université de Michigan, euh, qui euh, préside le euh, programme des fellows des euh, euh, des, des, des bourses qui sont euh, accordées aux différents fellows et merci à ceux qui s'en occupent, Wilma, euh, Matt, Steven, Janice. Euh, C'est une tâche qui est ardue puisqu'il y a beaucoup de euh, personnes qui euh, pourraient prétendre à ces assistants. Ce sont tous des anciens fellows de la Fondation Imperial. et J'ai quelques annonces rapides à faire. Nous aimerions avoir un autre lightning talk euh, ce soir. Si vous avez été inspiré par ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu entendu et bien si vous avez envie de faire une intervention rapide euh, envoyez un email à nos organisateurs dès que possible tout à l'heure. Euh, la conférence ne se finit pas aujourd'hui. Il y a d'autres ateliers jeudi et vendredi. Jeudi matin. Euh, L'évaluation euh, de la santé des logiciels, un sujet très euh, cher à nos cœurs. Euh, jeudi et vendredi à 11h, heure américaine, euh, nous avons une discussion sur la feuille de route euh, et le premier atelier de contributeurs de la communauté Apéreo. Euh, Assurez-vous de rester avec nous euh, dans quelques minutes à 17h, heure française, pour euh, suivre notre dernière intervention, euh, keynote de la conférence Open Apéro 2021. Donc, euh, prenez le temps de prendre un petit café, mais à 17h de Paris, euh, nous aurons Deborah Bryan de RETAT Lucy Appert euh, de l'Université de New York et Anne-Marie Scott euh, qui euh, vont euh, parler euh, de la pandémie et de l'open source dans l'enseignement. Voilà, après un petit café, après un petit gâteau, revenez vers nous pour 17h, heure de Paris. À tout à l'heure.